Voilà, et donc euh, Yves, euh, que vous connaissez peut-être, avec qui j'ai travaillé de nombreuses années quand il était chez Cisco, et euh, depuis, euh, ben, depuis quelques mois, on fait euh, des webinaires, des, des choses comme ça, euh, sur, euh, sur le commercial. Et puis, euh, eh bien, euh, ces derniers mois, ça a été un peu difficile pour nous euh, dans, dans ce domaine commercial. Il y a même eu des périodes où, où on discutait entre nous et on disait... Euh, ah, ben, non, on peut plus parler de commercial avec un client parce que c'est pas le moment. Il faut parler d'autre chose. Et puis, les choses sont en train de changer. Euh, elles évoluent. Euh, les, les mentalités changent. Là, en ce moment, on se remet euh, euh, en dehors de ceux qui sont, euh, euh, comment dire, euh, en train de partir en vacances pour les autres euh, qui sont déjà en train de préparer la rentrée. Et puis, euh, il nous a semblé intéressant avec Yves de faire un nouveau webinaire. On en avait déjà fait un au début de ce mois-ci. Un nouveau webinaire interactif. Parce que vous verrez, il y a... On va peut-être passer à la, à la page... Il euh... faut que tu repartages ton écran. Mais... Oui, mais tu dois me donner l'autorisation la... de partager. Hein. Ah oui, d'accord. Parce que maintenant, je te l'ai enlevé. Ah, Excuse-moi. Mais... Mon Dieu, que c'est compliqué ce truc-là encore. Euh... Non, mais... Juste Alors... à droite... Juste à droite ah non, du justement, logo. Bah, justement, non. Ça serait simple si c'était à droite. C'est à gauche. <rire> C'est le problème de zoom. C'est une interface très très conviviale avec quatre ou cinq modes d'interaction différents selon la page. Euh, C'est pas pas grave, j'ai trouvé. Euh, donc voilà, je viens de te, te rendre la main et donc on va euh, bah essayer de, de vous donner un peu de punch parce que je pense qu'on a besoin. On a besoin de tous de se remonter un peu le moral et de se de se remotiver euh, et on va vous donner euh, quelques conseils euh, pour retrouver ce punch commercial à la fois euh, pour vous-même et surtout pour vos équipes, si vous en avez. Euh, donc, euh, ça y est, je t'ai redonné les droits. Voilà, fantastique, on a Angela Merkel qui nous parle en temps réel. Euh, alors en fait, dans toute cette... Euh, euh, cette conférence, en fait, on va d'abord booster les troupes, euh, trouver quatre attitudes à renforcer plus de punch. On va revenir peut-être un peu sur euh, quelques profils, euh, ou ne serait-ce qu'en parole, sur les profils qu'on avait présentés au, mois de, au début du mois de juin. Et puis surtout, surtout on va échanger, faire des modes questions-réponses en permanence, comme notre habitude. Et alors, pour cela, euh, notre ami Yves a un superbe outil qui s'appelle Menti. Euh, Vas-y, tu nous montres Menti. C'est le suivant. Il est en haut à gauche, mais... oui. Non, mais as le slide. Voilà. Donc, en fait, on va vous inviter à, à interagir directement avec nous. Euh, Yves va préparer des questions. Et euh, vous pouvez utiliser votre smartphone. Euh, il suffit de pointer sur menti.com sur votre navigateur ou vous pouvez le faire aussi sur l'ordinateur, ça, ça marche de la même façon, hein, ou sur la tablette. Vous tapez menti.com et on va vous donner un numéro qui apparaîtra à chaque question. Vous répondrez à cette question et en temps réel, on verra vos réponses et on pourra les commenter. Voilà. Et puis à la fin, en plus, le petit cadeau des vacances, pour ne pas bronzer idiot sur la plage, vous avez le livre blanc qui a été écrit par notre ami Yves. Vas-y, qui s'appelle comment déjà qui, qui reprend le, le top 10 des comportements, des attitudes que, que l'on pense importantes pour les commerciaux B2B en sortie de crise. Donc, quels sont vraiment le top 10 des, des comportements que l'on veut favoriser et renforcer chez nos commerciaux Ok, impeccable. Voilà. Eh bien, on commence, on retourne en Belgique. On retourne en, en Belgique France. Exactement, voilà. c'est le Tour de France. Bon, ben bonjour à tous. Merci Yann pour pour l'intro. Euh, donc, donc effectivement, on, on est tous un peu rentrés en même temps dans un dans une période de confinement qui était finalement quelque chose qu'on connaissait pas du tout, hein, qui est assez assez brutal et qui a été assez assez violent pour pour pour beaucoup d'entre nous. Et c'est un peu comme comme si on avait commencé une course de fond. Alors qu'on soit à vélo ou à pied, c'est c'est un peu le même le même principe. Mais on a tous commencé cette course sur la même ligne de départ. Et effectivement, au fil des kilomètres, et eh bien le peloton s'est un peu égrené, s'est un peu distancié, et, et on arrive au terme de ce confinement un peu en, en, en ordre dispersé. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont complètement époumonés, ils sont ils sont à plat complètement. Il y en a d'autres qui ont peut-être traversé cette crise plus facilement. Et je parle vraiment en termes individuels. Mais ce qui est vraiment important, si vous êtes directeur commercial, ou si vous faites partie d'une équipe commerciale, c'est lorsque on déconfine et que l'on dit, eh bien voilà, le marathon, il est terminé, euh, si on retrace devant vous une ligne de départ qui est, maintenant, on recommence à travailler, on va vendre, on va bosser, on va signer des clients, eh bien, vous allez avoir un peu de mal à retrouver votre énergie. Surtout que, que chacun d'entre nous, comme je le dis, bah, l'a vécu, cette, ce marathon ou, ou ce Tour de France du confinement, l'a vécu fort différemment. Et donc, et donc, effectivement, avant toute considération de ce qu'on va faire, comment on va le faire, il va falloir effectivement se poser la question de voir comment on va rebooster les troupes, comment on va réénergiser tout le monde pour pouvoir retracer une ligne de départ sur le sol qui soit clean et qui dise ce qu'on va maintenant faire dans ce déconfinement vis-à-vis -vis de nos clients, vis-à-vis -vis du business que l'on veut faire. Et donc, euh, que vous soyez directeur commercial ou vendeur, on va on va basculer maintenant sur, euh, sur Menti, et, et, et Menti, si vous pouvez taper sur votre, euh, sur votre euh, smartphone, par exemple, hein, menti.com, euh, et... Euh, et il y a peut-être quelqu'un en voiture qui va avoir du mal effectivement à nous écouter et taper sur menti.com en parallèle, mais si vous pouvez simplement, lorsque vous êtes sur menti.com, entrer le code 90 96 16, qui est le code que vous voyez apparaître sur l'écran que je partage, et donner votre avis sur les, sur les cinq euh, commentaires, affirmations qui sont faites là, par rapport au redémarrage de votre équipe de vente. Eh bien, c'est votre équipe de vente, ou c'est l'équipe de vente dans laquelle vous vous trouvez. D'accord Alors... C'est, dans ces affirmations, c'est le directeur commercial qui parle. Alors, il dit qu'il a redéfini les objectifs pour 2020. Il dit qu'il a intensifié les réunions individuelles avec les membres de son équipe. Il dit qu'il a renforcé le côté compétiteur entre vendeurs. Euh, ou qu'il a mis l'accent sur la résilience en 2020. Ou qu'il a organisé un kick-off de, de post-confinement. Donc, si vous pouvez aller sur cette application, taper ce code, et puis bouger pour chacune de ces affirmations les curseurs pour dire si vous êtes plus ou moins d'accord. Avec cette affirmation et puis on va commenter, on va commenter votre feedback. Donc euh, voilà, ça commence à rentrer. Donc vous voyez sur l'écran, on est en train de de moyenner euh, les réponses. Donc euh, bah, continuez, mettez-vous sur menti.com, n'hésitez pas. Évidemment, on vous demande de répondre en toute transparence. Hein, donc euh, tout ça est anonyme euh, et personne ne va tracer qui a dit quoi euh, a posteriori. Euh, donc euh, mais c'est vraiment intéressant de de bien comprendre euh, Comment chacun a vécu ce redémarrage d'une certaine façon. Donc peut-être plus de plus de plus de votes. Ah si, il y en a encore quelques-uns qui arrivent. Bon, là maintenant, on, on, on, donc c'est intéressant. Euh, bon voilà, ça continue à rentrer. Et, et pendant que ça rentre, on, on va peut-être commenter un peu ces différents éléments et peut-être donner quatre conseils vraiment importants lorsqu'on redémarre après une crise majeure telle qu'on l'a connue. Euh, bon, évidemment, il a fallu redéfinir les objectifs pour 2020. Donc, j'espère que vous, en tant que commercial ou vous, en tant que membre d'une équipe euh, commerciale, euh, qui de droit a, a redéfini les objectifs. Donc, on ne l'a pas simplement fait comme si il ne s'était rien passé. Il a fallu redéfinir les objectifs. Mais, et plus important que redéfinir les objectifs, je crois que ce qui est vraiment capital, c'est de définir des cycles courts pour réénergiser les troupes. C'est-à-dire que plutôt que de dire « on recommence à, à, à les vendre et à engager nos clients » jusqu'au jusqu 31 décembre 2020, et puis après on recommencera l'année suivante, c'est vraiment de définir des cycles courts de six mois, euh, d'un mois, de, deux, de, de, de six, pardon, six semaines, un mois, deux mois peut-être, où vous allez dire, ben, ben voilà, maintenant on va, on va tracer une ligne de départ, et on va par exemple, pendant les, le mois et demi qui arrive, on va essayer de réengager avec les clients et de comprendre ce qui a changé chez eux. Ensuite, on va retracer une nouvelle ligne de départ pendant pendant six semaines pour adapter nos offres par rapport à ce qu'on a compris du client donc essayer d'avoir des cycles courts ça va permettre de réénergiser les trous plutôt que de simplement faire comme si on, on repartait alors le deuxième point intensifier les réunions individuelles c'est vraiment important que le directeur commercial mmh. intensifie ces réunions individuelles parce qu'on a tous traversé cette crise de façon différente on a tous couru le marathon du confinement de façon différente donc on en arrive transformés et dans un état psychologique, physique, mental très différent les uns des autres. Donc, il est très important de pouvoir amplifier ces, ces interactions individuelles. Alors, je mis sur le côté compétiteur de mes vendeurs, bah, ça, c'est une très mauvaise idée, évidemment. On va, on va au contraire mettre l'accent sur la progression individuelle plutôt que sur la comparaison entre les différents euh, vendeurs. Euh, et, et là, euh, bah, c'est bien de voir que, que finalement, c'est pas quelque chose qui s'est passé, donc c'est très bien. Mais, mais moi, j'ai discuté avec différentes sociétés où l'élan était tellement fort et l'envie de, re de renouer avec le business était tellement fort qu'on en oubliait peut-être un peu euh, que, que, que les vendeurs étaient des hommes et des femmes avant tout et il fallait un peu les ménager. Alors, enfin, on va effectivement, euh, troisième petit conseil, ben, mettre l'accent sur la résilience de l'équipe plutôt que sur la performance. La performance ne viendra que vraisemblablement en fin d'année 2020, pas, pas, pas bien avant. Et évidemment, il a fallu refaire, et ça, c'est un conseil presque euh, évident, je dirais, un kick-off de post-confinement. Donc, cette nouvelle ligne de départ pour le prochain cycle qui va être court, c'est plus un marathon qu'on va courir, mais on va simplement courir 5 kilomètres. Eh bien, il a, il a fallu expliquer un peu à tout le monde ce qui se passait, comment on allait, comment on allait aller de l'avant, et comment on allait mesurer no, notre impact. Donc, c'est donc quatre conseils vraiment très importants euh, qui euh, euh, ont été vécus plus ou moins par les participants sur ce, sur ce call. Euh, mais euh, voilà, c'était une petite mise en jambe sur Menti, je dirais. Alors, si on repasse sur la présentation, et là, on est un peu euh, en mode euh, « on se débrouille gentiment »,« bear with me », comme on dit, on va maintenant s'intéresser. Donc, donc, on a redémarré l'équipe, on a, on, a, on a rechargé les batteries. Donc, quelles sont les, les, les, les attitudes qu'on va souhaiter renforcer pour que effectivement cette équipe commerciale B2B sorte de cette crise le plus rapidement possible Et là, je vous en propose quatre euh, parmi ce top 10 qui, qui sera repris dans, dans le livre blanc que, que vous allez recevoir euh, suite à la, à la, au webinaire ici. Alors, je vous suggère de commencer par les deux du bas. Bon, c'est un peu, un peu euh, contre intuitif mais on va les, on va les prendre en dans, dans un bloc. Donc, d'une part, vos clients, ils ont subi cette crise comme vous, donc ils sont en train de se réinventer, de se transformer par la force des choses, comme votre société essaie de se réinventer et se transformer. Et donc, ce qui va être vraiment important, c'est que le commercial qu'ils vont avoir en face de d'eux euh, ben, puisse euh, les surprendre et accompagner cette transformation en, en suscitant leur intérêt avec des nouveaux éléments auxquels ils n'avaient pas pensé. Donc ça c'est le premier première attitude qu'on va essayer de renforcer, on va faire un, un petit sondage Menti euh, tout de suite. Et la deuxième attitude qui est vraiment fondamentale en sortant d'une crise, c'est que le commercial, on souhaite à tout prix qu'il incarne l'entreprise qu'il représente. Et on va voir que il ben, y en a beaucoup qui, qui essayent peut-être d'esquiver cette incarnation, et c'est excessivement des, euh, dommageable, je dirais, pour la relation qu'il a personnellement avec son client, mais également la relation avec, euh, avec son, euh, avec, avec la, que la société a avec son client. Donc, si on retombe sur Menti, et là, euh, je vais vous demander de, de ressortir et entrer un nouveau code... Et on va s'intéresser d'abord au fait de, de la capacité à surprendre le client, à le faire réfléchir. Et donc, là de nouveau, vous avez quatre affirmations. Le code, c'est 45 84 59. Donc, il faut que vous reveniez à, à, au menu de départ sur menti.com. Et donc, vous avez quatre affirmations avec lesquelles vous êtes plus ou moins d'accord. Euh, et, et, et donc, la question se pose vraiment de savoir quel est le comportement de vous en tant que commercial ou de vos commerciaux, si vous êtes directeur commercial, au sortir de cette crise à l'instant T. Alors, vous voyez, hein, vous pouvez apprendre aux clients quelque chose qu'ils ignorent sur leur business. Donc C'est un peu ambitieux, hein, dans, la, dans le sens où on va, on va apprendre aux clients son business. Hein, C'est effectivement ambitieux. Euh, vous arrivez à redéfinir le problème sous un nouveau jour, le problème que le client essaie de résoudre ou l'opportunité qu'il essaie de saisir. Euh, restez sur la discussion du problème assez longtemps, c'est-à-dire que vous n'allez pas tout de suite parler de vos solutions et de vos produits. Euh, et, et, et enfin, euh, bon, vous ne présentez pas votre proposition de valeur tant que le client ne se met pas à genoux et de vous dit « s'il vous plaît, s'il vous plaît, présentez-moi maintenant ce que vous pouvez faire pour, pour m'aider à résoudre mon problème. » Donc, quelques quelques votes rentrent, c'est assez groupé, je dirais, sauf pour la troisième affirmation où on voit un peu deux, deux groupes. Et la quatrième qui est assez répartie, je dois dire. Et donc, ce, ce que l'on constate euh, dans une période post-crise, c'est qu'effectivement, la capacité d'un client qui essaye de se réinventer, la capacité du commercial à lui apprendre des choses grâce à l'expertise de sa société sur le business du client, lui apprendre des choses sur son business à lui, et le faire réfléchir, c'est vraiment capital. Parce que le client, dans un premier temps, il veut pas acheter quelque chose, cherche pas à acheter quelque chose, il essaye de comprendre quelque chose de nouveau. Donc, donc cette, cette capacité à faire réfléchir le client, ce que lorsqu'on avait vu les personas, et je pense qu'il y a personne sur le call qui, qui avait suivi ce webinaire, euh, sur les personas, on avait Charlotte Challenger, elle faisait ça très bien. Euh, redéfinir le problème sous un nouveau jour, c'est... C'est effectivement capital pour vous différencier avant même d'avoir parlé de votre solution. Il va falloir vous différencier en éclairant le problème sous un autre jour. Et pour que, effectivement, de cette discussion, le client se dise, ah bah ben oui, tiens, j'avais jamais pensé les choses comme ça jusqu'à présent. C'est intéressant. Ça m'interpelle. Et rester sur la, sur la discussion de ce problème assez longtemps. Effectivement, euh, parce que la tentation est grande de sauter vers l'explication de la solution que vous pouvez proposer, mais si vous le faites un peu trop tôt, dans cette période post-crise, euh, ça risque de mal se passer. Euh, et, et, et effectivement, la dernière affirmation est, est intéressante, c'est souvent dans le domaine technologique, en tout cas, on voit beaucoup de vendeurs qui sont tellement euh, biberonnés à leur solution, on leur a tellement expliqué ce en quoi la solution était belle et, et, et elle, faisait, elle pouvait faire 36 choses, qu'ils vont être tentés à, à se précipiter dans l'explication de la solution plutôt que de simplement susciter l'intérêt chez le client et ne présenter la solution que lorsque le client est vraiment demandeur pour pour entendre son histoire. Donc donc euh, donc donc là je pense surprendre le client à le faire réfléchir plus que jamais, c'est une une compétence, une expertise qu'il faut vraiment développer au sein de votre équipe commerciale ou que vous devez développer en tant que, que commercial B2B dans dans le, le monde que l'on vit là aujourd'hui. Alors si je passe maintenant sur la deuxième compétence qui consiste à incarner son son, son entreprise euh voilà quatre affirmations. Je vous demanderai, vous restez sur le même code 45 84 59. Euh, ben, qu'est-ce que qu'est-ce que ça vous dit d'incarner votre entreprise Alors vous avez quelques quelques affirmations avec lesquelles vous allez de nouveau être plus ou moins d'accord. Euh, bon, ben, vous avez un commercial qui souvent réfère à son boss, aux financiers qui sont compliqués, aux juristes qui ne sont pas faciles euh, parce que bon, ils ne savent pas ils ne savent pas accéder facilement aux demandes de leurs clients. Et donc, ils font référence à des services internes de leur société pour pour s'excuser de ne pas pouvoir revenir directement vers le client. Euh, deuxième affirmation, votre client est persuadé que vous avez beaucoup d'autorité en interne au sein de votre entreprise. Donc, c'est vraiment la perception que le client a de vous de vos commerciaux. Euh, troisième cas, en cas de crise, bah, vous aimez dire en tant que commercial, « Oula, attention, ne tirez pas sur le pianiste. » Donc, il y a quelque chose qui se passe, il y a un conflit, il y a, y a un problème de livraison qui ne se passe pas bien. Euh, bon, ben, est-ce que votre commercial ou vous en tant que commercial, vous êtes plutôt à, à, à vous retirer de ce conflit et à pointer vers la société ou bien est-ce que vous, vous le gardez sur les épaules Et enfin, est-ce que vous pensez, de nouveau c'est une perception que votre client pourrait avoir, est-ce que vous pensez que le client euh, a l'impression que c'est assez facile finalement de faire des affaires avec votre entreprise donc, les, les, les choses rendent. Là, de nouveau, il y a certaines réponses qui sont assez assez bien euh, cohérentes. Et puis, il y, a, il, y a, il y a différents clans, je dirais, pour la réponse 3. Et, et puis, il y a un clan assez étalé pour, la, pour, le, pour le statement 4, je dirais. Ce qui est important dans, dans, dans cette notion d'incarner l'entreprise au sortir d'une crise, c'est que vos clients, ils vont vouloir faire du business avec des commerciaux qui sont en contrôle, et là, de nouveau, ce sera une perception que le client va avoir, que votre commercial ou que vous êtes en contrôle de la situation. Et ils vont vouloir faire du business avec les entreprises qui sont faciles, avec lesquelles il est facile de faire du business. C'est déjà assez compliqué comme ça. Si en plus on a en face de nous une entreprise qui, semble-t-il, a une armée de juristes et a des financiers très compliqués, ça va pas être facile. Donc, donc ce, que, ce qui est intéressant ici, bien noté, c'est que si vous avez un commercial qui qui n'endossent pas, qui n'incarne pas la société, eh bien très vite, ça va envoyer une perception qui n'est pas en contrôle, qui n'a pas d'autorité, perception chez le client, et ça va donner une perception également que votre société est compliquée lorsqu'il s'agit de faire du business avec elle. J'ai une question oui, oui euh, sur le numéro 3, euh, parce que j'ai vu des cas où il y avait des, des sociétés, c'est souvent pas les plus petites d'ailleurs, euh, oui. qui aiment bien profiter de la crise pour faire des bonnes affaires en fait. Ouais. Et pour faire, euh, pour faire bien plonger les prix, du coup, c'est une, une bonne opportunité pour faire son shopping. Ouais. Donc là, je pense que, et ça, c'est un cas particulier où euh, il faut, euh, enfin à mon avis, hein, ne ouais. pas ouais. hésiter à dire non, non, arrêtez de tirer sur le pianiste parce que c'est... Si tu veux, si, si tu finis par perdre de l'argent uniquement pour pouvoir signer un truc, il y a un moment, il faut placer une barre. Il n'y a plus hein. de sens. Ah ben non, oui, plus et justement, dans une période de crise, genre dans une période normale, ça, c'est déjà quelque chose qu'on voit souvent, mm -hmm. euh, surtout dans mon métier. Euh, de, des fois, de la faute des autres offreurs, d'ailleurs. mais Enfin, c'est comme ça. Donc C'est un peu la, la surenchère à faire baisser les prix. Mais, euh, mais alors, dans la période de crise, c'est trop facile. Hein. Hmm. Et, et, et, et, et exactement. Et, et c'est là que le commercial doit, doit, doit être en contrôle et doit montrer, ne, ne doit pas dire euh, « Ah ben oui, mes prix sont trop chers ou plus chers que la concurrence, mais ce n'est pas de ma faute, c'est nos financiers qui sont compliqués, etc. etc. » Donc c'est donc le comportement du commercial qui va induire la perception chez le client qu'il est en contrôle ou pas et qu'il est facile de faire du business avec votre société ou pas. Bon, petit exemple, moi j'étais chez Cisco de longues années, un de mes gros clients qui était un opérateur télécom, eh bien, tous les six mois je rencontrais le CTO où on parlait un peu de comment ça se passait, de sa perception et de ce qu'il aimait, ce qu'il aimait pas, de ce qu'on faisait ensemble. Et ce qui m'a toujours frappé, pour ceux qui connaissent Cisco, c'était l'air Chambers où c'était vraiment très command and control, hein, donc euh, il n'était pas, pas question de, de bouger d'une oreille, j'étais directeur commercial chez Cisco, mais j'avais rien à dire, hein, soyons clairs. Oui. Et pourtant, mon CTO, le premier, la première chose qui sortait, c'est-à-dire, bah, ce que j'aime bien chez toi, c'est que tu as beaucoup de choses à dire. Contrairement aux Chinois, à Alcatel, à Ericsson, où eux, les gens que j'ai en face de moi, ils n'ont rien à dire. Toi, tu as, as énormément de, de pouvoir de décision. Mais ils se trompaient complètement. Mais c'est la perception qu'il en avait et il aimait ça. Et, et je crois que c'est quelque chose d'assez fréquent euh, dans les contrats d'investissement euh, euh, important, je dirais. Hein. Euh, bon, mm. si, si vous achetez quelque chose d'éminemment stratégique, vous aimez avoir un commercial que vous sentez au contrôle de, de ce qu'il fait. Voilà, euh, donc à défaut d'avoir le contrôle, faire croire qu'on l'a. Voilà. Une bonne institution. Bonne on profite pour rappeler que vous pouvez poser vos questions euh, dans le, le chat et que Isabelle n'en rate aucune. Et, que nous aucune. Mettons dans les... et on va y revenir dans, dans, dans, dans quelques minutes. Le, le temps de passer alors sur, sur deux les deux, les deux attitudes que je voulais mettre en avant aujourd'hui, euh, du dessus. Donc la première, c'est est-ce qu'on écoute vraiment son client Parce qu'on est dans une période spéciale, donc le client il est perdu, il se réinvente. Est-ce qu'on est en train effectivement de suivre ce que le client est en train d'essayer de faire de son business et, et la deuxième, c'est sur base de cette écoute, est-ce que vous avez réussi à enrichir votre proposition de valeur Parce que très vite, lorsqu'un client est, à, est aux abois essaye de se réinventer, eh bien, ils vont regarder leur fournisseur traditionnel et ils vont se poser à un moment la question « Oui, mais est-ce que ce fournisseur-là, il fait partie de mon problème ou de ma solution Est-ce qu'il bouge avec moi Est-ce qu'il m'accompagne dans cette transformation ?» Ou au contraire, est-ce qu'il s'ancre dans le passé et finalement, il est en train de me ralentir dans mon développement donc, donc ça, ce sont deux attitudes, euh, de nouveau, qui, qui, qui vont être plutôt mises en avant dans ces, dans ces cycles courts dont on a parlé au début, initiaux, maintenant, vraiment se reconnecter avec son client pour bien comprendre ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de venir et comment retravailler sa proposition de valeur. Ce sont des attitudes euh, chez les commerciaux B2B qui vont vraiment aider à, à, à rebondir. Et donc, si nous retournons sur, euh, sur Menti, et là, vous allez devoir ressortir de l'application pour rentrer un nouveau code. Désolé pour la gymnastique. Mais, mais l'idée, c'est de voir vos, vos votes en direct et en live au fur et à mesure qu'ils rentrent. Donc, est-ce que vous écoutez vraiment vos clients Donc, Qu'est-ce qui s'est passé ce dernier mois euh, Est-ce que vous avez compris les nouveaux enjeux de vos clients Est-ce qu'il y a de nouveaux enjeux Est-ce que vous comprenez la, la nouvelle direction stratégique, le nouvel composant des directions stratégiques qui en résulte chez eux Parce que de nouveaux enjeux appellent de nouvelles directions stratégiques. Avez-vous pu clarifier ce qu'ils aiment ou n'aiment pas chez vous ou chez votre entre, dans... au sein de votre entreprise? Est-ce que vous avez une meilleure lisibilité sur ce qui apporte vraiment de la valeur lorsqu'ils pensent à vous et à la relation qu'ils avaient jusqu'à présent avec votre entreprise? Et enfin, est-ce que vous avez réussi à comprendre ce que votre client valorisait particulièrement chez vos concurrents? Donc, souvent, c'est un peu compliqué de parler à son client de ses concurrents. C'est souvent un sujet tabou, hein, bon. Mais ici, dans cette période d'après-crise, eh bien, on peut, on, on peut poser des questions qu'on ne pose peut-être pas euh, habituellement. Et donc, il y a énormément de choses à apprendre euh, en écoutant vraiment euh, vos clients. Et, et effectivement, René, René Relationnel, dont on a avait parlé le mois dernier, un des personnages euh, auxquels on s'était attaché, ben René Relationnel, il faisait ça très bien. Il, il parvenait à, à écouter et à tirer énormément d'informations pertinentes euh, de son client euh, ben de par son nom de famille, et on le comprend intuitivement, c'est facile. On pourrait euh, peut-être renvoyer d'ailleurs la présentation de la dernière fois. Si... Oui, absolument, euh, ça pourrait faire partie du, du, du, du, de l'envoi ensuite euh, avec le livre blanc. Alors on remarquera que les, les participants à la réunion sont tous des premiers de la classe. Sont plutôt... mais, exact. Ah, ben, c'est intéressant. C'est intéressant à voir. Donc, donc, on va regarder relativement parlant. Donc, donc euh, bon, il semble qu'on a compris. Donc, c'est vraiment important hein, d'intégrer de, de, ce qui se passe chez son client, évidemment. C'est un peu basique, mais je dois vous avouer que, que lorsque j'ai mis ces, ces caractéristiques en avant, ces attitudes en avant, c'est parce que en parlant à beaucoup d'entreprises de, dans cette période de confinement, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment, on, on zappait un peu cette histoire-là. On n'arrivait pas, on dit toujours ne jamais gâcher une bonne crise, hein, et bien c'est vraiment ça dont il, dont il est question, c'est effectivement aller poser les questions qu'on n'aurait pas posées en temps normal et, et, et sous, sous, le, sous la justification que l'on est soi-même en train de se réinventer et qu'on veut au mieux accompagner nos clients dans leur, dans leur trajet à eux. Euh, donc effectivement, on, on, on, je crois que ça, ça se comprend de soi-même. Euh, mais ces, mais, mais ces quatre points sont vraiment, sont vraiment importants. Et si vous n'avez rien appris le mois ou les, les deux mois derniers euh, par rapport à ces questions-là chez vos clients, eh bien, il y a, il y a, vraiment, il y a vraiment du travail à, à mettre en œuvre rapidement. Euh, parce que ce, cette opportunité d'avoir ces discussions très ouvertes risque d'être moins présente dans, dans quelques mois. Alors, par rapport à, voilà, j'ai écouté le client, comment est-ce que j'ai enrichi ma proposition de valeur est-ce que ça, ça s'est déjà passé Alors, si vous avez compris quelque chose de vos clients et que vous avez déjà enrichi vos propositions de valeur, vous êtes allé très vite, et ce serait une excellente nouvelle. Hein, euh, maintenant, les statements avec lesquels vous êtes plus ou moins d'accord, est-ce que vous avez trouvé des points d'enrichissement qui sont bien alignés avec ces nouvelles préoccupations que vos clients euh, vous ont, vous ont partagées Est-ce que est, vos propositions de valeur est devenue un peu plus stratégique Oui ou non est-ce que vous avez pu retravailler vos différenciateurs par rapport aux alternatives que votre client considère et, et enfin, ben, l'acide test, je dirais, est-ce que vous pouvez expliquer cette nouvelle proposition de valeur de façon convaincante en moins de 90 secondes Donc, si vous pouvez donner votre avis et votre sentiment sur ce qui se passe là aujourd'hui, Alors, lorsque les les, les, les les réponses rendent, je crois que le, le le point peut être fondamental ou un des points fondamentaux ici, c'est c'est effectivement de de de devenir un peu plus stratégique pour vos clients, puisque dans la tourmente qu'ils traversent aujourd'hui, ils vont se raccrocher aux fournisseurs qui leur semblent les plus euh, les plus stratégiques par rapport à leur nouveau chemin et leur transformation. Donc, ça ne veut pas dire que, que vous allez, dans tous les cas et dans toutes les industries, pouvoir devenir le partenaire stratégique de votre client. mais c'est simplement essayer de faire un peu bouger les lignes. C'est essayer de, de sortir un peu plus stratégique, un peu moins opérationnel, mais effectivement, vous n'allez pas pouvoir tout, tout transformer du jour au lendemain. L'autre point important, c'est les différenciateurs, parce que dans tout ce monde qui change, eh bien, les alternatives de vos clients, elles ont changé également. Vous avez certainement des concurrents qui ne sont plus là, qui ont disparu, et vous avez certainement de nouveaux concurrents qui sont arrivés. Euh, non pas parce que simplement ils arrivent, mais parce que ils étaient déjà là précédemment, mais ils n'étaient pas vraiment considérés par votre client. Mais, mais, mais dans cette transformation du client, voilà qu'ils sont peut-être plus à même de se positionner. Et donc vraiment retravailler les différenciateurs par rapport aux alternatives est quelque chose de, de capital. Bon, ben voilà, on, on est euh, 10h36, on a, on a terminé, je dirais, euh, la présentation, donc on va, on va pouvoir euh, parler… Euh... Il, y a, il y a une question de Sylvain qui est intéressante, alors je, je la prends tout de suite. Euh, que faire lorsqu'il y a un plan de départ volontaire annoncé dans l'entreprise pour motiver les salariés et les commerciaux ben, bon, effectivement, c'est une excellente question. Ben, maintenant, il faut voir est-ce que ce plan est annoncé euh, sans, sans, sans Il est juste annoncé, ou bien, ou bien est-ce qu'on a déjà des, des des listes et des guidances plus plus plus précises par rapport à ce que ça veut dire exactement Est-ce que l'on on sait quel type de fonction va être touchée, etc., etc. Ou bien est-ce que c'est juste la première annonce C'est peut-être juste la première annonce. Je peux parler ou pas, non oui oui, oui, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, non, non, non. en fait, le plan de départ est, est annoncé et, et en fait, l'injonction paradoxale, c'est qu'on euh, demande aux commerciaux d'être prêts pour rebooster donc à partir de, de début septembre. là, enfin, Dès maintenant, d'ailleurs, euh, bon, il y a les vacances, et en même temps, on annonce un plan de départ volontaire avec plein de blancs et de choses qui ne sont pas très transparentes et on sait que la fonction commerciale euh, sera aussi touchée. Donc en fait, la question de fond, c'est comment mobiliser, sachant qu'il y a une très grosse zone d'incertitude sur la pérennité des emplois, des commerciaux. Voilà. voilà. Mais je crois que dans ce cas de figure, enfin, j'ai vécu certaines, malheureusement, certaines de ces périodes, euh, c'est évidemment de l'eau. Je crois que c'est l'authenticité, c'est le parler vrai. Si on est dans le même bateau, euh, bon, je, on, euh, rien n'est pérenne. On ne sait pas à quoi ressemblera l'équipe dans trois mois, six mois, effectivement. Maintenant, euh, bon, bah, on va y aller, quoi. On va y aller. Euh, C'est bon pour euh, pour votre nom. Euh, C'est pas juste. Vous n'êtes pas juste commercial dans la société. Vous êtes euh, Pierre, Paul, Jacques, euh, euh, Sophie. Euh, bon, vous avez vous avez votre euh, votre personnalité, votre individualité et votre réputation. Euh, donc euh, donc on va aller au charbon et on va on, on va on va essayer de sauver la société. Et, et souvent dans ces plans annoncés qui sont un peu flous. C'est parce qu'on n'a pas encore vraiment tiré la ligne. Le management n'a peut-être pas encore vraiment tiré la ligne. Est-ce qu'il y en a 10 qui partent Est-ce qu'il y en a 20 Est-ce qu'il y en a 30 Donc ça va fortement aussi peut-être dépendre de la reprise en septembre, de voir comment comment comment comment l'automne se passe. Donc donc Mais, mais je pense que dans, dans le chef du directeur commercial, c'est vraiment le parler vrai, c'est... C'est mettre les choses sur la table. Euh, ouais. Et euh, voilà, c'est ce que je Ce que j'ai remarqué dans, dans ce genre de plan, j'en ai vécu quelques-uns, j'ai survécu même à, à un bon nombre. Euh, déjà, souvent, euh, ben, ça c'est la méthode américaine, je ne sais pas si elle est appliquée en, dans les sociétés françaises, mais en général, on ne veut pas trop se mouiller et on ne veut pas faire trop de choix stratégiques, donc on va prendre 10% et on applique 10% dans tous les départements. Comme ça, au moins, on est sûr. On est sûr de faire quelque chose de très mauvais, mais bon. Euh, au moins que les personnes qui vont vous en vouloir donc déjà il euh, y a comme comme ça se répartit euh, qu'il n'y a pas véritablement de choix stratégique donc du coup euh, ça laisse ça laisse une chance je, si on place à l de l'autre côté euh, à, à l'individu qui en, en qui subit qui subit le plan en question euh, pour surnager ensuite moi ce que j'ai remarqué alors je sais pas c'est peut-être mon côté pervers hein, mais je, je l'assume euh, c'est que euh, à chaque fois qu'il y avait une grosse crise comme ça, et un, et à chaque fois qu'il y avait une un gro grosse grosse menace, la plupart des employés s'arrêtent et, et ils s'attendent à ce que je sais pas quoi d'ailleurs. Comme comme c'est de l'incertitude, comme ils s'attendent à ce que ça devienne plus certain, mais en fait, euh, en fait, c'est jamais certain parce que on, surtout dans une période comme celle-là, euh, celui qui est capable de prévoir ce qui va se faire dans trois mois ou dans six mois celui-là, il est super costaud, mais je pense qu'il n'existe pas. Donc, il y a une façon de regarder la chose. Enfin, c est, c est ça, comme je dis, c'est un peu pervers, hein, je, je, mais j'assume. Hein, euh, qui, qui me faisait dire qu'à chaque fois qu'il y avait une, une, une grosse, un gros chaos, comme celui-là, euh, une, une situation de tohu-bohu, on pourrait dire, euh, eh en fait, c'était l'opportunité de créer les choses. Et d'un point de vue commercial aussi, d'ailleurs. Peut, encore une fois, ça peut être un peu vu de façon un peu perverse. Mais, oui, mais, euh, mais il y a certaines vrai, choses à inventer. Oui, c'est se démarquer et, voilà. et essayer d'être de, de, plus créatif que son voisin. Et, et on le fait pour peut-être rester dans la société, mais on le fait aussi pour sa réputation sur le marché de l'emploi. Euh, je crois qu'il n'y mmh. a aucun employeur qui aime les commerciaux, qui se tournent des pouces derrière, derrière leur bureau. Donc, euh, c'est donc, le moment de mouiller sa chemise. Donc, donc voilà, c'est un peu quelques pistes, je crois, qui sont euh, je ne sais pas s'il si y a d'autres questions ou s'il y a d'autres commentaires par rapport à cette question ouais. qui est effectivement... Euh, alors après, effectivement, ça dépend si on maîtrise l'offre ou si on ne la maîtrise pas. Euh, mais si on maîtrise l'offre, euh, ce qui est peut-être votre cas, Sylvain, euh, alors c'est peut-être le moyen aussi euh, de, de, ce, bah, de, changer, de changer son métier, de changer son, euh, de pivoter, de changer son business model, de faire plus de choses en ligne puisqu'il y a de l'incertitude, on ne sait pas trop. Il faut aller chercher directement le client. Peut-être que de passer, plutôt que de passer par des, par des gros clients qui eux-mêmes sont incertains et font rejaillir leur incertitude sur vous. Je ne sais pas. Assez. Après, il faut que chaque cas est un cas particulier. Hein, mais... Ok, ok. Je okay pense je... merci, pour les, merci pour les réponses. Et euh... Moi, j'ai plusieurs... Je, je suis commercial, mais je suis aussi coach. Et en fait, oui. ce que je retiens et ce que je préconise aussi, c'est de transformer l'obstacle en opportunité et de convertir le regard, en fait. Et je trouve que c'est pas du tout pervers de convertir le regard sur une crise sur laquelle on n'a pas la main, mais plutôt oui. d'aller justement chercher l'opportunité. Dans la crise, euh, autant au niveau du corporate de l'entreprise que de chaque individu, euh, mm -hmm. voilà, et de bien identifier euh, ce qui dépend de moi, ce qui ne dépend pas de moi. Et effectivement, oui. vous le rappelez très justement sur la réputation et sur savoir se démarquer, ce qui dépend de moi dans cette situation incertaine, euh, c'est mon attitude. Mm -hmm. ouais. oui, oui, oui, tout à fait. Oui. Alors après, comme je dis, hein, il faut. On, on, on verra dans six mois ou dans. Ou dans un an, parce que je suis pas persuadé que, en fait, on est vu, on a l'impression là en ce moment qu'on a vu l'essentiel de la crise et que maintenant ça va aller beaucoup mieux. Mais je suis pas persuadé, parce que notamment pour tous ceux qui d'entre nous sont en B2B, je pense que le, le tsunami va arriver après, parce que euh, on, on va subir, à mon avis, euh, le, le contre-coup du B2C qui sont nos clients. Ou du, ou du, B2B2C qui sont nos clients. Et on va le subir à une ou deux vagues en arrière pour l'année prochaine. Donc, je pense que c'est, on a peut-être là six mois pour anticiper un avenir euh, qu'on ne connaît pas, qui sera peut-être bon. D'ailleurs, j'en sais rien. Hein, J'espère. Et s'il est bon, bah, tant mieux. Comme ça, on aura anticipé, on aura inventé des choses. Et puis, s'il n'est pas bon, bah, on aura anticipé justement. Parce que je pense que ça, ça sera pas, ça sera pas simple. Oui. Alors, je, je vois aussi une, un, un commentaire de Patrick Barbier, qui, effectivement pour, qui, qui, est, qui est effectivement très, très à propos. Hein, donc, euh, donc, pour écouter ses clients, il faut réussir à les faire parler de leur ressenti de la période. Donc, il faut effectivement, et, et, et c'est sans doute le plus compliqué, mais, mais je veux dire, comme tout le monde est impacté d'une façon assez violente par ce qui nous est arrivé, euh, je pense que c'est effectivement le bon moment. D'avoir euh, des discussions un peu plus euh, de confession, de c'est un moment de, de construire un rapport peut-être que l'on n'avait pas complètement d'améliorer le rapport que l'on a avec son client, euh, mais, mais mais il faut pouvoir s'y prendre correctement, hein. ça ne doit pas être euh, un questionnaire euh, avec des cases à cocher oui non euh, oui non peut-être effectivement. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu vois d'autres questions, Yann euh, Moi, c'était plus une remarque, en fait, par rapport euh, au... Je me suis fait cette remarque parce que j'ai répondu en même temps aussi, j'ai répondu euh, personnellement sur ma situation, euh, sur tes questions, que j'ai trouvé euh, assez, assez pertinente et qui obligé à, à, à, à me reposer des questions aussi par rapport à ce que je fais. Et, et je me suis demandé si, si on n'est pas... Euh, pour certains, enfin, je me suis posé la question moi-même de savoir si j'étais pas un petit peu trop optimiste par rapport à ma façon de gérer la situation. Mais dans un sens, peut-être que le fait d'être trop optimiste, euh, c'est une bonne chose, quoi, <rire> en période de crise, <rire> parce que du coup, ça dépollue la tête. Et puis mm -hmm. surtout, euh, moi aussi, ce que j'ai trouvé, euh, c'est que, euh, de, comme on est dans une période d'incertitude, de meubler l'incertitude par de l'activité. Au oh, moins ça évite ça évite de, ça évite de ratiociner, quoi. Voilà, donc On bosse, on avance. Je ne sais pas ce qu'en pense, Jean-Philippe. Bah, écoute, euh, moi, mon. Pardon, j'étais en train de réfléchir à la question que je voulais poser. Euh, les, la question que je me pose maintenant, c'est surtout… Euh, ben j'ai été marqué une fois parce que j'ai fait une formation euh, sur les, les outils modernes de vente et j'ai une commerciale qui me dit, qui euh, travaille dans un grand groupe, et qui me dit, euh, le matin, elle me dit « Ah, c'est formidable ce que vous m'apprenez là, et ça va changer ma vie de commerciale. » Et l'après-midi, elle me dit euh, « Ah là là, je suis triste. » Et je lui mais pourquoi vous êtes triste Qu'est-ce qui se passe, Yasmine Et elle me dit, ben en fait, je réalise que mon manager commercial, mon man les managers commerciaux dans ma société ne sont pas à la hauteur ne vont pas comprendre les méthodes de vente plus modernes et je vais devoir me barrer. Et en fait, on a vu pendant la crise que les sociétés qui, qui, qui rebondissaient le mieux, qui s'en sortaient le mieux, c'était celles qui avaient déjà bien réussi leur transformation digitale. Je parle pas de la transformation digitale de leur méthode de vente, quoique. Euh, donc, en fait, est-ce qu'on ne va pas avoir des commerciaux qui vont dire… Euh, mon mon manager commercial n'est plus à la hauteur. Ils ne savent pas me former. Ils ne savent pas m'amener vers les bonnes euh, vers, vers, vers des un moyen de m'en sortir commercialement. Euh, et euh, parce que le, le directeur commercial c'est quelqu'un qui doit aider ses commerciaux, qui doit leur montrer la voie. Et donc est-ce qu'on risque pas d'avoir des une cassure encore plus nette et plus rapide euh, de commerciaux qui disent euh, euh, je, veux, je veux bosser dans une boîte où les méthodes de vente sont plus euh, efficaces, sont plus digitales, sont plus. Euh, ouais. Euh, ouais, est-ce qu'on va pas avoir ça C'est-à-dire on disait, euh, faut essayer de. Tout à l'heure vous disiez, euh, le manager dit, on va essayer de sauver la société. J'en parle en toute transparence. Euh, mais en fait, est-ce que maintenant on va pas euh, Est-ce qu'on va essayer de sauver la société ou bien est-ce qu'on va essayer de se sauver de la société oui. Parce que Les commerciaux vont se barrer. Tu vois. Non, non, jean philippe c'est, c'est, c'est évidemment très. Moi, j'ai toujours été convaincu dans, dans mes rôles commerciaux que le job le plus difficile dans le commercial, c'est ce qu'on appelle en anglais le first-line manager, right? Ouais. Donc, c'est le chef d'équipe. Et, et c'est le rôle le plus difficile parce que il doit être vrai avec son équipe. Il peut pas, il peut pas bullshiter, comme on dit en bon français, parce que parce que ces mecs, ils vont lui dire, attends, t'as fumé la moquette. Hein? Donc, donc, il doit, il doit être près du terrain. il doit être dans cette réalité-là, et, et par rapport, quand on monte un peu plus haut, hein, on a des, des doux rêveurs parfois, hein, mais, mais bon, sans, sans, péjorat, sans être péjoratif, mais, mais, et, et lui, il est coincé entre cette réalité-là et, et les doux rêveurs. Bon, donc, donc il, a, il a un travail compliqué parce qu'il doit aider son équipe tout en, tout en alimentant les doux rêveurs de, de ce qu'il veut l'entendre. Et je crois qu'effectivement, dans une crise comme celle-ci, et moi je l'ai vraiment vécu euh, au, au profond de moi, en, en 2008, lorsqu'on a eu une, une crise financière qui a un peu débouché sur un problème économique, mais pas, pas, pas de cette envergure-ci, je crois que le travail du first line manager est encore plus compliqué. Parce que, parce que toutes ces imperfections, c'est comme si toutes ces imperfections, elles étaient visibles maintenant à la ouais. longueur, hein, elles, elles explosent au tout à fait d'accord et, et, et effectivement moi, moi j'ai toujours été de ceux à conseiller si vous êtes commercial et vous n'êtes pas content bah, barrez-vous Oui, hein je veux dire ouais, barrez-vous ouais, mais alors est-ce que est-ce que vous voyez des commerciaux se barrer voilà et... Et puis l'autre point, c'est euh, j'aimerais ton, ton avis, c'est euh, si tu es commercial et tu te rends compte que ton euh, directeur commercial, directrice commerciale, n'est pas à la hauteur de la de la vente moderne, euh, tu peux te barrer ou alors tu peux euh, aller voir le, le, le management général. Et la question est la suivante, non mais la question est la suivante, la question est la suivante, c'est si le manager, euh, si le directeur commercial n'est plus à la hauteur ça va se voir des commerciaux, mais ça va se voir de la direction générale parce qu'ils perd, perd les contrôles, ses équipes ne vont pas bien, etc. Donc, est-ce que le PDG ne va pas enfin se dire « Tiens, est-ce que mes directeurs commerciaux sont, ont compris les méthodes de vente qui sont anti-crise » Oui, oui. Oui, oui. Maintenant, ils vont le voir moins vite que l'équipe, je crois. Hein. Mais, mais, mais ils risquent de le voir quand même. Hein. Et, et alors, la question, je, je pense qu'à ce niveau-là, quand on est DG, la question qu'on se pose souvent, c'est plutôt, euh, « Ouais, si je le si je le dégage, je mets qui à la place ?» Bon, et, et donc, si j'ai quelqu'un sous, sous, sous le coude ou sous la main, je vais peut-être y aller. Et si j'ai personne, à, je vais peut-être avoir peur. Et je... À la, À la place ou en complément oui. Est-ce voilà. que je mets un duo, Starsky et Hutch? Oui, oui, oui, oui, non, non, tout à fait, tout à fait. Mais, mais, mais sur le, sur le truc, je vais court-circuiter mon boss, etc. Bah et on a tous fait ça dans notre petite carrière, mais, mais moi, sûrement que j'ai fait virer trois de mes bosses dans ma petite vie. Oui, oui, oui bon. Intelligemment. Intelligemment. bah oui. Mais, mais, mais, mais là, là, il faut un peu de courage. Il faut, euh. il faut, il faut mettre ses actions, euh, il faut pas juste en parler, il faut y aller, il faut se dire, ah ben non, moi, je supporte plus ça je crois dans les performances de ma société, je crois dans les produits et les solutions que l'on propose au marché, mais il n'y a rien à faire, j'ai un mec au-dessus là, il n'a rien pigé. Quoi. Et, ben, et ben, je vais l'exposer et je vais le remplacer d'une façon ou d'une autre, de façon un peu intelligente, mais, mais in fine, c'est ce qui se passe. Donc, euh, donc bon, Mais, mais, mais j'aimais bien également la, la remarque précédente euh, qui disait, il ben, y a ce que l'on contrôle et il y a ce que l'on ne contrôle pas eh bien, agissons, agissons sur ce que l'on contrôle. Effectivement, notre comportement et, et notre façon de nous positionner nous appartient et on la contrôle. Euh, après, il faut, il, faut, il faut accepter les conséquences de ces actes. Hein. Ce n'est pas toujours rose et, et, et, et, et, et, et calme. Mais, mais en tout cas, la période n'est pas rose ni calme. Donc, donc si, si, si on ne se bouge pas un peu maintenant, bon. on le fera jamais. Elle n'est peut-être pas aussi noire que Yann veut. Non, la voix pour l'avenir. En tout cas, euh, félicitations. Je, je, euh... je ne la vois pas noire. Je, je prévois, je, je prévois l'avenir. J'ai dit, si ça se passe bien, tant mieux. Oui. Mais hein, si tu prépares la crise, si tu veux, c'est mieux que d'arriver avec le sourire aux dents blanches dans six mois et de t'apercevoir qu'il y a quelque chose qui, qui ne va pas. Alors que si tu as justement anticipé l'avenir, ben, si c'est, si tout se passe bien, alléluia, on boira le champagne, Jean-Philippe, ouais. je t'inviterai. Avec plaisir. Et puis, si ça se passe mal, ben, j'aurais anticipé quelque chose, une situation. Donc, c'est pas, c'est pas une question de voir les choses en noir, non, pas du tout. Non, je vais revenir bien sûr. sur la question de Jérôme Vaugien. Euh, ben, c'est plus une remarque. Je passe, je passe des calls clients où on ne parle pas du tout de business, mais simplement de leur façon d'appréhender la situation sanitaire et comment eux sont impactés dans leur propre business. Un humain parle à un humain. D'ailleurs, il nous dit il faut H -to -H. arrêter de parler de B2B, B2C, B2B2C, il faut parler de H2H. Yes. Qu'en penses-tu euh, ben, ben, Je pense que ça fait écho un peu de, de, de certains des points qu'on a mis en avant, qui consistent à vraiment écouter, à, à écouter vraiment ce qui se passe, à, à, à, ressent, à ressentir vraiment ce qui se passe dans la tête, dans le cœur, des personnes qui travaillent dans la société, de la société à différents niveaux, et, et, et, de, et de démontrer sa capacité à s'adapter à, à ce nouvel environnement, d'avoir une empathie d'abord, ça commence par de l'empathie, et puis et puis et puis par par tiens je trouve quelque chose qui va surprendre, je, je vais leur apporter une, un éclairage qui sera différent et, et qui est qui est pas spécialement directement lié à un produit mais qui est lié à un problème qu'ils ont que je pourrais ensuite reconnecter à ce que je vends mais pas dans l'immédiat le client il veut pas acheter quelque chose aujourd'hui moi je' reste persuadé il veut apprendre quelque chose il veut il veut trouver des personnes des partenaires avec lesquels il va pouvoir euh, euh, traverser cette crise et je veux dire il veut faire le tri aussi dans ses fournisseurs exactement exactement. Exactement. Moi, moi j'ai dans les périodes de crise, souvent, et, et je l'ai dit tout à l'heure, et, et je le redis, c'est le client, à un moment donné, il va se poser la question de savoir si vous faites partie de son problème ou de sa solution. Ça ne rate jamais. Parce que le client, il bouge. Il veut changer. Et si vous êtes un, un fournisseur établi, et que vous ne vous bougez pas, eh bien, à un moment, vous allez le ralentir. Et, et ça, il n'aime pas. Et, et, et, là, et là, vous allez vous faire lourder. Et et ça va peut-être pas se faire du jour au lendemain, parce que on ne se sépare pas d'un fournisseur comme ça du jour au lendemain, surtout en B2B, parce qu'il y a souvent des, hein, des, une interdépendance, je dirais, saine ou moins saine, parfois. Il euh, y a du « hein, du « vendor lock-in comme on dit souvent. Euh, mais, mais si s'il si vous, si vous, si a cette impression que vous êtes parti du problème, vous allez vous faire dégager. Ça va peut-être prendre 18 mois, mais vous allez sortir. Mm -hmm. Euh, ça, ça, moi, je l'ai vécu douloureusement et heureusement aussi parce que ça, ça s'est passé chez les concurrents et ça s'est passé chez moi aussi. En tout cas, bravo pour la, pour la, la justesse des questions que tu as mises sur Menti. Euh, c c le raisonnement est parfait. Ah ben bah écoute, je, je, je, prends, je, prends, je, prends, je prends le, le feedback avec, avec grand plaisir et je prendrai le feedback moins bon également. Donc, donc ça c'est une de mes caractéristiques, tout ce que je peux faire pour, pour améliorer les choses, n'hésitez pas, ou bien en séance, ou bien, ou bien un petit message derrière, ça, ça permet d'avancer et, et, et je prendrai ça avec beaucoup d'intérêt. beaucoup d'intérêt. de... Ah pardon, allez-y Sylvain. Juste une petite remarque ça fait écho à un dernier webinaire de Michael Aguilar auquel que, que, j'assistais et que j'ai fait intervenir sur les séminaires, qui nous dit « Occupe-toi de tes clients, tes produits partiront. Occupe-toi de tes produits, tes clients partiront. <rire> » Exact. C'est une belle, belle citation, une belle maxime. C'est tout à fait ça. Il est 10h57, on est, on est encore à l'heure. Euh, je pense que on a fait peut-être le tour de, de beaucoup de questions, on va revenir vers vous euh, pour vous envoyer le livre blanc. Peut-être Isabelle nous a euh, envoyé un lien euh, pour euh, pouvoir télécharger vous pouvez télécharger la présentation. Peut-être euh, Isabelle peut-être peut-être peut tu peux peut-être mettre le lien du PDF du livre blanc. C'est fait. Euh, il est peut-être en dessous d'ailleurs, j'ai pas, pas pas bien vu. Oui, il est en ouais, dessous, j'ai temps pour moi. Il est déjà là. Et, euh, et bien nous, nous de toute façon on vous renverra ça euh, incessamment sous peu et puis nous bah, on retourne sur les cocotiers hein euh, les, les cocotiers de Bruxelles bien entendu enfin, de oui, de gueilles, pardon, oui, les noix de coco ne sont pas encore mûres hein, ça je peux <rire> merci a, à vous tous c'était voilà. très sympa euh, on n'était pas nombreux mais je pense qu'il y avait un un petit, euh, un petit noyau de, de gens très passionnés ici, c'est très sympa. Et je pense qu'on on va préparer pendant cet été, euh, parce que nous, euh, euh, le, comment dire, on travaille 24 sur 24, ça ne s'arrête jamais entre, entre le, sur l'axe euh, Spa-Paris. Hein, euh, voilà On est sans arrêt en train de circuler, euh, virtuellement bien sûr, euh, pour, pour construire l'avenir. Et, euh, et préparer en fait on a, on a en tête si vous avez des idées d'ailleurs on les prend euh, on a en tête quelques webinaires de conseils pratiques euh, comment répondre aux objections comment on prépare pas des, des, des choses qui sont peut-être peut plus basiques mais, mais qui finalement euh, les choses basiques des fois ne sont, euh, sont pas toujours inutiles et je pense qu'on pourrait ce qu'on pourrait peut-être faire c'est avoir euh, une sorte de une sorte de mini cours de mini cours interactif comme ça euh, qu'on pourrait euh, remettre ensuite euh, sous forme de, de chaîne YouTube si tu es d'accord voilà. ouais. eh en tout merci. cas en tout cas il y a un sujet en tout cas il y a, parmi les sujets de webinaire il y a un sujet c'est vendre à travers un écran euh, qui est une vraie question pour tout le monde en ce moment euh, ouais. donc c'est si vous faites des webinaires sur le sujet c'est intéressant mais je, je crois que toi, tu en, tu en as déjà fait un, je crois, sur ce sujet-là. J'en ai fait trois, ouais, avec, un avec Michael Aguilar, avec Bruno Frédéric, ah oui, et qui et puis euh, hier au Social Selling Forum. Mais c'est vrai que ouais, vendre à travers un écran, ce n'est pas, euh, ouais. pas une contrainte. Il y a plein de nouvelles techniques de vente qui se créent à partir ouais. de ça. Et il faut les imaginer. Et il faut reprendre toutes les anciennes méthodes de vente, euh, tout, tout, tout, tout, toute la théorie de la vente, et à chaque fois se dire, mais comment je peux le transposer en mieux euh, ouais. ou, au, ou au mieux ou en mieux euh, à travers un écran, il y a, il y a des choses merveilleuses. C'est vrai que je ne m'étais jamais vraiment posé la question parce qu'un peu naturellement, pas, je, je faisais tellement longtemps que je fais des, we, des, des webinaires que ouais. quand, quand je suis dans un webinaire, j'ai presque l'impression de voir les gens en vrai quoi. Tellement, ouais. tellement je suis mais, habitué. Mais, mais, mais, mais, mais ce n'est pas juste parler aux gens, euh, ce n'est pas juste un téléphone avec une image, c'est euh, partager des documents, euh, collaborer sur des documents, c'est... Euh, oui, bien sûr. Euh, il y a ben, on bon, on voilà. se rappelle et puis on essaye de faire un truc ensemble. Bon, avec, on ne peut pas te promettre euh, d'être au niveau de michael Mais, avec, là, mais avec Yves, hein. mais avec Yves. Bien sûr, avec. Je... Ça va On soir. débat ensemble, <rire> Yves, si tu veux, là-dessus. Oui, okay, ouais, avec, avec, avec plaisir. Allez, super. Avec plaisir, merci à vous tous. Merci Patrick, merci euh, Yves, peut-être, Alexis. Euh, merci à vous tous. Euh, passez de bonnes vacances. Reposez-vous bien. Revenez-nous en forme, et puis, euh, allez, on va, la, on va la passer cette crise, hein, on, fait les, on va la passer. Ben ah oui, oui, oui, ben oui, ben oui. on des, y va. C'est déjà un vieux souvenir, enfin, je sais pas, moi, ça fait deux mois que je suis reparti au bureau, donc je me <rire> as un beau bureau, Yann, T'as un beau bureau, hein, les barbades comme bureau, moi, je veux bien ça aussi. Oui, hein, c est, c est, ah oui, oui d'accord, bah, là, euh, là, bien entendu, je vous ai, non, mais en fait, euh, je, vais, je vais arrêter de tricher. N'enlève hein, euh... pas le rêve, non, n'enlève pas le rêve. Non, si, voilà, oh. c'est moins, moins bien. Hein. <rire> ah oui, ah t'es pas encore bon. sur la route. Bon, allez. allez, à bientôt. Allez, merci à tous et bonnes vacances. Bonnes vacances. À merci, bravo, bonnes vacances. Merci beaucoup. Salut. Vous. salut. Ciao. Merci Yann et Yves. Après. Merci.